Yo tout le monde stéridile, on se retrouve pour le succès 10 minutes trop tôt euh, d'Halo 2 qui consiste à aller chercher le drone avant que l'hérétique ne l'utilise au début de la mission l'oracle. Donc pour ce faire on va switcher en graphisme classique parce que ça sera plus simple, on va avancer jusque dans la salle, faire un petit saut accroupi sur le pilier, un deuxième petit saut accroupi au timing un peu plus serré. On va péter la vitre, monter sur le rebord, un troisième saut accroupi. Et cette fois-ci, on va varier les plaisirs un petit peu. Grenade jump à la grenade plasma pour atterrir pile poil dans le conduit où l'holodrone doit vous attendre ainsi que le succès. Voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo et vive à l'eau